Ça veut dire quoi, Buzuruna Juzuruna Ça veut dire nos graines, nos racines. Et en quoi ces, ces, ces nom il représente votre association bah, Comme nous sommes une ferme-école qui produit de la semence paysanne, euh, cela allait de soi. Euh, bah, en vrai, nous sommes surtout des producteurs de semences paysannes et nous donnons aussi des formations. Du coup, okay. c'est le euh, les, les deux plus grosses parties de, euh, de notre activité et du coup euh, bah, ça se tient, nous faisons des graines qui elles-mêmes deviennent des racines et, euh, et l'idée c'est euh, de s'approcher d'une autonomie euh, paysanne et d'une souveraineté alimentaire donc euh, tout ça a l'air de, ouais, ouais. de bien sonner ensemble quoi. Carrément. et mais pourquoi cette autonomie paysanne, euh, souveraineté, euh, pourquoi c'est parce que vous êtes au Liban c'est quoi, pourquoi c'est tellement pertinent en ce moment et, chez vous euh, hein Urgence. C'est une urgence. Nous vivons une crise économique euh, historique euh, sans précédent qui est extrêmement violente avec une inflation de, de genre, nous, la, la valeur de notre monnaie a perdu euh, dix fois sa, sa valeur. Quoi. Est, on est passé de, de 1500 livres libanaises pour un dollar à 15 000. À un moment, et là on est stabilisé plus ou moins à 12 000, du coup, okay. et c'est complètement quand, aléatoire, on sait pas quand ça va péter. Oui. Ça, c'est ça. A quand, commencé ouais. à, à... Bah, la chute, elle a commencé vers 2018, mais l'inflation, on l'a vu genre sur le marché à partir de début 2000, mi-2019, début 2020, je pense, et ça, et genre. Quand ça arrive, ça a quoi comme influence sur la vie des gens bah, C'est terrifiant parce que les, euh, les salaires n'ont pas bougé en livre libanaise. Mais quand tu as un SMIC qui valait euh, aux alentours de 400 euros, euh, le même SMIC maintenant il vaut 40 euros, alors que, euh, alors que tout ce que tu consommes euh, est, est plus cher parce qu'il est aussi indexé au dollar. Ça devient mmh. terrible. Imagine, par exemple, il faut que tu achètes une, une brique de lait, euh, une brique de lait qui coûtait 3000 livres libanaises, mmh. euh, coûte maintenant à peu près 27 000 ou un peu moins, 25 000. Alors que toi, tu es toujours payé, on va dire 100 000, par exemple. Donc, du coup, mmh. Au lieu de pouvoir en acheter euh, plusieurs sur le mois, tu peux à peine en acheter une seule. Mmh. Et, euh, et comme euh, notre, euh, notre économie, notre économie, euh, notre consommation dépend de l'importation, ouais. tout est importé, ou presque, euh, 90-95% d'import, euh, quand ça dépend d'une monnaie étrangère, par exemple le dollar dans notre cas, tout est beaucoup mmh. plus cher, ça veut dire que tout ce qui est alimentaire euh, devient plus cher, le pain devient plus cher, euh, euh, le carburant devient plus cher, euh, et, euh, et les salaires sont toujours les mêmes, ça veut dire que, euh, que le niveau de vie, euh, ou la qualité de vie, euh, elle en prend un grand coût, et l'accès à, à l'alimentation et la sécurité alimentaire, elle prend un très gros coût. Mmh. Et du coup, euh, l'urgence l'urgence de produire ses propres semences au lieu de les importer, de les acheter euh, d'ailleurs, surtout si elles sont hybrides et stériles, et il faut en racheter l'année la, d'après. Mmh. Et l'urgence euh, et aussi de produire ses propres intrants agricoles euh, de façon organique et propre et bio, euh, ses propres mmh. engrais, faire du compost. Euh, package comme on dit et mm -hmm. euh, c'est ce qu'on essaye de faire euh, grâce à l'information et grâce à l'activité de la ferme parce que toi tu quand, quand vous étiez ici tu nous as montré aussi des photos de, de comment euh, après euh, ce que tu appelais la révolution mais il y avait énormément de gens euh, ouais. Mais très diverses, des, des étudiants, des, des, des, des, des, des, pas, des gens qui travaillent dans l'administration, en fait des gens de tous les bords qui viennent et qui s'intéressent tout d'un ah. coup euh, à ça. Quoi. Exactement. Bah, parce qu'il me semble que ça se sentait. Il me semble que quelque part, on, est, bon, on était déjà dans une crise économique sans précédent. Mmh. C'est la raison pour laquelle la, la, la révolution euh, s'est déclenchée. Et mmh. du coup, les gens, ils avaient... Une conscience diffuse, on va dire que euh, les années à venir vont être euh, des années assez compliquées et il va falloir se débrouiller. Et euh, on est de plus en plus conscient, les gens sont de plus en plus conscients, conscients qu'une qu économie qui n'est pas productive euh, est une économie qui n'est pas viable. Et la nôtre, ce n'était pas une économie productive. Euh, pendant très longtemps, pendant 30, 40 ans, c'était vraiment une économie euh, de, euh, basée sur la dette. Quoi. Du coup, tout le monde s'est mis à... aller. Beaucoup de gens se sont mis à produire. Ça enregistre. Oui. <rire> Excuse-moi. Euh, oui, vous êtes nombreux là sur la ferme. ferme. Raconte un peu. Vous êtes nombreux là sur la ferme. On est, on est 16 euh, adultes, euh, 27 enfants. Et euh, là, en ce ah. moment, on a plein de potes qui sont venus, des volontaires, des stagiaires, tout ça. Du coup, au total, on devrait être une cinquantaine de personnes, euh, okay. un peu plus peut-être. Et vous, vous, c'est grand du comment coup, chez vous euh, La ferme en soi, l'Asso, euh, l'association, euh, nous avons 2 hectares de terrain. De terre, euh, ah, avec okay. les, du coup, du c'est coup, 18 000 mètres carrés de planté et 2000 mètres carrés entre les bâtiments, euh, les pépinières, euh, la basse-cour pour, pour les poules et les, et les chèvres et les brebis. Euh, ah. Et cette année, nous avons pu louer en plus 70 000 m carrés, okay. 7 hectares de plus, il me semble, mm. ouais. pour multiplier et agrandir notre collection, de, surtout de céréales. OK, super. Et, mais vous ne vivez ouais. pas sur du la coup, ferme coup, ça ouais, ouais. Euh, Pas tout à fait. Nous avons un de nos collègues et euh, euh, cofondateurs qui vit euh, sur la ferme. Mm. Euh, nous avons une sorte de bâtiment qui fait... Euh, cuisine de transformation cuisine pour nous euh, salle de stock, école mm -hmm. et appartement, du coup c'est vraiment un truc qui va comme ça en longueur mm -hmm. et euh, c'est Walid euh, qui habite là-bas avec sa famille, mm -hmm. après nos autres collègues et potes euh, habitent juste en face de la ferme et mm -hmm. nous on est un peu plus haut dans la rue, on est à okay. 4 minutes à pied ok ouais. et là et vous produisez aussi euh, un peu euh, ce que vous consommez vous-même voir beaucoup oui, oui, oui, oui nous euh ouais, nous, on achète très peu, euh, tout ce qu'on arrive à produire, on ne l'achète pas, quoi, on l'a, oui. mmh. du coup, il y a encore uh, des trucs comme le riz, par exemple, c'est un peu compliqué mmh. à faire pour nous, du coup, oui. <rire> tu vois, ce genre de trucs, quoi, des... oui. mais sinon, pour le reste, on est même arrivé l'année dernière à avoir un peu de miel, mais on a eu un prédateur, là, à l'automne, qui a défoncé nos abeilles, du coup, on est retombé à trois ruches, mais on en avait onze, ah ouais, et cool. euh, là, on Ouais, du coup, l'idée, c'est aussi de montrer que, que c'est faisable. Mmh. Ouais, et, et, et comment, euh, alors, au niveau des partenaires, au niveau des, des liens du réseau que vous avez au Liban et aussi, euh, aussi en Syrie, comment, euh, comment ça se développe euh, Ça vient d'où euh, comme... ouais, Raconte un peu. Ouais. Bah, en gros, l'idée, c'était d'abord de, de produire des semences, après d'apprendre à, à ceux qui est, que ça intéresse de les produire eux-mêmes. Mmh. Comme ça, tu n'es pas obligé à chaque fois d'en de, refaire. Tu vois, c'est vraiment l'apprentissage de l'autonomie et de l'indépendance. Mmh. Et euh, du coup, à partir de là, euh, des petits producteurs, ils ont essaimé un peu partout. Il y en a qui sont rentrés en Syrie pour, pour, pour produire leurs semences eux-mêmes en Syrie. Mmh. Euh, du coup, il y a vraiment un peu de tout. Et, euh, et euh, ce, ce que nos amis que nous suivons depuis, depuis le début, maintenant, ils sont complètement autonomes. Ils, ont, euh, ils sont... Ils se débrouillent très bien eux-mêmes. Bien sûr, en faisant le suivi, euh, euh, s'il y a besoin d'échanges d'informations, d'expériences, nous, on a testé ça, eux, ils ont testé ça. Et, mmh. euh, et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir autant de producteurs de semences, autant de maisons de semences que possible euh, sur tout le territoire euh, libanais et peut-être même un jour syrien, hein, on ne sait pas. Mmh. Mais oui, ah, oui parce que ce n'est pas évident. La, la frontière, elle est toujours fermée. Oui, oui, elle est, euh, elle est fermée et euh, c'est assez compliqué euh, pour, euh, pour les gens de certaines nationalités de passer aussi. Si tu ne fais pas partie d'une mission diplomatique ou de l'armée ou un truc, euh, mmh. c'est quand même dur. Euh, bah, vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux, okay. euh, et alors, ouais, vaut mieux au, rester au, là où tu es. Ok, au niveau des formations, euh, parce que toi, tu as, tu as participé à la traduction aussi pour euh, DIY Seeds. Alors, euh, vous y avez... Tu as, as traduit euh, le site. Euh... Bah, euh, le site en arabe et, ouais. euh, et j'ai revu les vidéos qui avaient déjà été faites par une autre équipe euh, et qui est un travail de, de titan quand même. C'est ouf ce qu'ils ont fait, c'est trop beau. Ouais. Et, euh, et en vrai, c'est hyper pratique, tu sais, parce que quand tu donnes une formation euh, et que tu essayes d'expliquer comment extraire euh, ou comment faire des distances de... Euh, de sécurité pour quoi qu'il y ait pollinisation, c'est toujours mieux quand il y a les illustrations et les dessins et la vidéo et les explications et du coup non seulement nous montrons ces vidéos pendant les formations, mais comme elles sont accessibles euh, euh, aux gens après euh, directement sur leur téléphone euh, quand ils ont internet surtout, mais bon c'est accessible, bah, ça permet aux gens de, de fonctionner très bien en autonomie, mmh. c'est nickel, c'est parfait. Oui, oui. Et du coup, c'est facile aussi pour les gens dans la région d'avoir de, de, ces infos, de, de les utiliser. De... Exactement, ça les facilite, mmh. oui. Parce que c'est un truc assez léger et simple, tu vois. Ce n'est pas, pas un gros bouquin que tu dois te trimballer où il faut que tu bon, euh, y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas lire, mmh. euh, mais qui, bon, ils savent entendre et tu les dessins et, et la vidéo en soi, et le mmh. euh, et... Tu vois, du coup, c'est beaucoup plus illustratif et beaucoup plus accessible, et, euh, et c'est plus simple hein. comme tutoriel. C'est plus simple d'appliquer ça que, que de sortir mmh. ton gros bouquin et de <rire> déchiffrer. Ouais. Parce que tu m'as raconté aussi, parce que comme vous, vous produisez des semences du coup non hybrides, euh, des semences naturelles euh, reproductibles, ça permet aussi à tout le monde qui a ces semences, qui a les vidéos, de tout de suite récupérer une autonomie. Tu, tu peux un peu raconter comment. Exactement. Quelle vitesse, euh... Exactement, et quelle... Ah. Ouais. Alors, quelle vitesse, ça dépend de, de l'accès à la terre, ça dépend de l'accès à l'eau, euh, ça dépend de la sécurité de la région. On a mmh. des amis qui ont dû bouger plusieurs fois. Euh de leur zone, tu sais, en Syrie, genre, qui à chaque fois qu'ils s'installaient, bon, il y avait des bombardements, machin, ils devaient rebouger, etc. Du coup, ça, c'est le contexte en soi, il est, il est compliqué. Mais après, quand tu as, quand as les, les outils de base, où que tu arrives, tu peux quand même te débrouiller, tu vois, tu as, mm -hmm. as tes semences, tu sais comment les planter, tu sais comment les reproduire, les, euh, les extraire, les garder, les conserver, etc. Tu es, tu es un homme ou une femme libre, quoi. Tu vois, Mmh. C'est euh, ça. Quoi. Du coup, là, tu vois des gens qui, en, en, en une saison, euh, ont réappris à faire des semences euh, et ils ont du coup tout de suite bah. aussi leurs propres semences. Ouais. Exactement. Le truc, c'est que la plupart des gens avec lesquels nous travaillons sont d'un milieu agricole ou d'un background mmh. agricole ou qui ont travaillé dans l'agriculture, même si conventionnelle. Et mmh. du coup, euh, c'est plus simple pour eux de faire cette transition. Euh, le, ce qu'ils étaient obligés de faire à la base, c'était d'acheter des semences. Et à la seconde, où ils ont appris que en fait, le, leur sort était entre leurs mains euh, parce qu'il leur manquait juste de, des outils adaptés euh, pour, pour faire ça. Et bien voilà, en une saison, en deux saisons, ils ont leurs semences, on s'échange, euh, on s'entend sur le long terme. Par exemple, euh, quelqu'un produit une variété, quelqu'un produit une autre. Nous, on en fait la troisième. Tu vois, histoire d'avoir le plus de, de, de diversité possible. Et mmh. voilà, ça commence à fonctionner. Ah oui, super. Et, et toi, comment tu t'es retrouvé ouais. à, à participer dans tout ça <rire> Bah, vraiment par hasard, en vrai. Euh, euh, J'habitais à Beyrouth et euh, mon colloque euh, a été à la fac avec Ferdi, qui est un des cofondateurs euh, de, de l'association et du projet. Mmh. Euh, et euh, du coup, Oferdi et Lara, quand ils sont revenus au Liban pour voir comment démarrer le, le projet Semence, comment produire, euh, où, où faire tout ça, euh, mmh. qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ben, ils sont restés chez nous euh, plus ou moins un mois à peu près, et on a cliqué direct. Et, euh, ça a marché, Et euh, voilà, comme je disais, je me, ouais, je me suis consciemment laissé embarquer. Quoi. Okay. À l et tu t'es reconverti. Ou, euh, ouais. tu, tu faisais quoi avant Oui, oui, oui. Bah avant, directement avant, je faisais de la com pour une fac, ouais. mais je suis libraire à la base. Okay. Euh, et ouais, j'ai fait des études de psycho, de lettres, hein, des trucs qui okay. euh, n'ont rien à voir avec, euh, avec les graines. Non, non mais c'est merveilleux. Et ouais. tu, et que tu... Mais ça permet de traduire, du coup euh, c'est parfait. C'est ça. Et tu as envie de continuer Oui. Oui, en vrai… Euh, comme on disait tout à l'heure, tu sais, l'urgence. Là, on est en plein dedans. Mmh. Euh, du coup, je pense que je pense que c'est vraiment c'est vraiment un travail essentiel. C'est vraiment c'est nécessaire. Mmh. Et en plus, c'est vraiment c ça enrichit un niveau à plusieurs niveaux. Tu vois, social, ça enrichit un niveau politique aussi. C'est une activité qui est extrêmement importante et belle en même temps. Du coup, ouais, je pense pas que j'arrêterai bientôt. Mais super, mais merci euh, pour cet entretien. Mais je t'en prie, mais je t'en prie. J'espère qu'on se... C'était cool de te reparler aussi. Ben oui, carrément. Ben ouais, je... ben on t'attend, hein. on t'attend à la ferme. Hein. <rire> Écoute, euh, moi j'ai bien envie. Euh, je ne peux rien promettre, mais... Il n'y a pas de pression, c'est quand tu veux, tu nous dis que tu débarques et euh, à lau <rire> Ok, super, bon, merci beaucoup. Parfait.